Eh bien, bonsoir. Euh, émission radar euh, 81, et eh oui, déjà 81 du jeudi 13 juin 2019, intitulée Écologie de marché, en référence à l'économie de marché euh, chère à Yannick Jadot, et sous titré Parti européen sociaux en transition écologique. Ce qui fait que si on, on en prend l'acronyme, ça fait peste. Mais il y a aussi PEST, qui est l'acronyme des, des. qui n'est pas un acronyme, mais qui correspond à Union Authorization Procedure for Pesticides. Ce sont les gens qui justement avec les Verts européens ont, euh, euh, eh bien, ont décidé de surseoir à l'exigence de l'arrêt de la distribution et de la fabrication du glyphosate au sein de l'Union européenne. Bravo à tous les gens qui ont été votés à cette dernière mascarade électorale. Je coupe une seconde, on a le bonjour de le bonsoir de Stéphane Durieux et qui nous qui nous dit Balkany, 7 ans. Voilà, 7 ans mais à mon avis, entre la peine ferme. Et, euh, et les faits, il y aura certainement un mandat de dépôt qui ne sera pas signé. Ça va être un petit peu comme ce qui est arrivé à Alain Soral, condamné à un an de prison, mais en fin de compte, il n'y en prend pas une seconde, contrairement à Jean-Marc Rouillant qui lui, quand il a été condamné à huit mois, a fait huit mois de prison. Donc les actuelles variations climatiques globales ne sont pas responsables des hécatombes euh, animales et végétales des éclatons liés aux fibres d'amiante, aux activités minières, aux activités nucléaires, à l'agrochimie avec ses pesticides et ses, euh, oui, ses neurotoxiques, à la surpêche et à la déforestation. L'économie de marché, ses productions industrielles de masse, ses armées toujours plus puissantes et envahissantes, ne peut pas admettre sa responsabilité direct dans la plus grande extinction d'espèces terrestres de tous les temps. Roger, moi je vais je fais mon marché tous les week-ends pour faire des économies. C'est ça le sujet. Alors, ce n'est pas tout à fait le sujet, ah bon. le, le, le sujet c'est qu'actuellement, on a des gens qui se sont fait élire dans le cadre de la gouvernance de l'Union Européenne, qui est une gouvernance complètement antidémocratique et gérée euh, par des gens qui se cooptent entre eux et par euh, des lobbyistes qui décident et qui rédigent les lois, et que ces gens-là se prétendent écologistes et qu'ils ont dit qu'ils allaient faire de l'écologie, euh, une écologie qui respecte l'économie de marché. Donc c'est ce dont je parle. Ah oui, ça n'a rien à voir avec mes courses au marché. Rien du tout. Donc, donc je peux grande... continuer à faire mes courses au marché. Voilà. Alors donc, pourquoi est-ce qu y... est que l'économie de marché euh, ne veut pas euh, reconnaître sa responsabilité directe Parce que ça consisterait pour elle à perdre définitivement sa récente, totale et criminelle emprise matérielle et spirituelle. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les personnes qui détruisent l'environnement vont nous apprendre à le respecter. Euh, vendre, savoir se vendre, tout doit être muni d'un code-barre, tout est marchandise, tout. Voilà. Avec des amis, le samedi 8 juin 2019 à Paris, au sein du marché de la poésie, <rire> nous avons électroniquement prophétisé l'heureuse fin inéluctable de tous les comités centraux, la fin de l'égologie, Politique, la fin d'un monde immonde où la poésie agréée est subventionnée et l'avènement d'une terre où les êtres humains ne s'identifient plus à de nuisibles et artificielles nationalités. Voilà, depuis 15 mois, parce que ça fait maintenant 15 mois, notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée légitime défiance est toujours et encore porté disparu Toujours comme, disparu Toujours disparu, comme malheureusement Tu crois qu'ils vont nous la rendre non, non, comme malheureusement messieurs Oleg Sensov et Jamal Khashoggi Alors tous les mouvements électoralistes ainsi que les suicidés de l'inique 5ème République française respectent les standards antidémocratiques de la communauté entrepreneuriale Facebook France et ceux de la gouvernance financière privée du grand marché de l'Union Européenne alors notre ami Eric Petetin, alias Petov, alias Lapache, se repose dans la nature pyrénéenne avec sa fille naturelle Mathilde. Il n'a malheureusement toujours pas accès à sa propre page Facebook. Alors, il y a 15 jours, nous étions en direct par téléphone avec la ZAD de Lauron, injustement menacée de destruction légale. Voici le message que Muriel Capdevielle nous a envoyé hier. Salut les gens Lazad du Gabarde, au Sainte-Marie, a le plaisir de vous annoncer la création de l'association La Goutte d'Espoir. Nous vous invitons à venir découvrir le potager, à goûter nos fraises, en attendant l'arrivée des tomates, haricots, concombres, courges, piments, salades, etc. qui, à l'instar de l'an dernier, sont à la disposition de toutes et tous. Nous aurons du mal à venir vers vous, faute de véhicule, alors n'hésitez pas. Venez nous rendre visite et repartez avec des légumes sains, gratuits ou prix libre si vous tenez à participer. Nous vous tiendrons informés dès que le potager commencera à donner. Merci à vous. Affaire à faire à suivre. Voilà, j'avais cité en préambule de notre émission euh, Radar 80, donc notre dernière émission, l'Évangile apocryphe de Roger, chapitre 19, verset 24. Il est plus facile pour un promoteur de l'économie de marché de se faire passer pour un écologiste qu'un riche de devenir gilet jaune. Alors, l'antinomie intrinsèque des oxymores, marché de la poésie, violence légitime, écologie de marché, n'a rien de fortuite. À travers ces figures de style purement rhétorique, il s'agit de créer une acceptation tacite de la violence, d'associer le désintéressement poétique, voire cinématographique, à l'état d'urgence de l'économie de marché et, par conséquent, de justifier la violente loi des marchés qui n'est rien d'autre que l'archaïque et sanguinaire loi du plus fort. C'est au nom de cette abominable loi du plus fort que la spéculation sur les produits alimentaires de première nécessité génère quotidiennement un quota de 100 000 victimes humaines. Combien de victimes végétales et animales génèrent quotidiennement l'économie de marché, cher à Michel à Madame Michèle Rivasi et à Monsieur Yannick Jadot et aux escrologistes de tous bords. Voici ce que l'on pouvait lire à ce sujet sous la plume de Audrey Garic le 24 mai 2019 sur lemonde.fr Le pacte mondial pour l'environnement est-il borné Ce projet de traité international, conçu comme l'une des réponses à la crise écologique, a connu un sérieux revers à Nairobi dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mai 2019, près de 120 pays réunis dans un groupe de travail mandaté par les Nations Unies n'ont finalement pas retenu l'idée d'un texte juridiquement contraignant. À la place, les délégués ont recommandé l'adoption d'une la simple déclaration politique et la tenue d'une conférence internationale dans trois ans, certainement en toute urgence, mais dans trois ans. Je en coupe cause... une seconde, as le bonsoir de Amandine Eh bien, bonsoir Amandine Alors, en cause, l'opposition de plusieurs nations, notamment les États-Unis et le Brésil, désormais coutumiers des obstructions aux règles environnementales. Donc je mettrai le lien. Donc, Les opportunistes doivent profiter très rapidement de la paralysie sociale passagère que tous les funestes non-choix de toutes les sournoises échéances électorales nous impose Le petit Cron et sa violente bombe organisée de malfaiteurs institutionnels, publics et privés, nationaux et internationaux, veut tout et tout de suite. Voici ce que nous avons lu le vendredi 7 juin 2019 sur le site Reuters.com. Emmanuel Macron a souhaité vendredi que le texte de ratification définitif du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne, le fameux CETA, soit examiné et adopté dans les meilleurs délais à ah. l'Assemblée Nationale, pas dans trois ans, dans les meilleurs délais, dressant un bilan positif de la mise en œuvre provisoire de cet accord controversé. Je mettrai le lien vers cet article. Parce qu'on pense qu'on a oublié. Quoi parce qu'il doit penser qu'on a oublié Non Ou qu'on ne s'intéresse pas à ça Non, les commissaires intergouvernementaux de l'Union Européenne, depuis le 21 septembre 2017, ont déjà signé ce traité CETA de libre-échange avec le Canada. Mais pour le moment, sans une ratification nationale de ce traité, nous ne pouvons malheureusement pas encore déguster légalement du bon saumon transgénique. Serait-ce possible pour les fêtes de fin d'année 2019 Hein, donc je mettrai le lien... Bon, euh, on aura peut-être la chance d'avoir du poulet aux hormones. Exactement. Et on aura effectivement la chance d'avoir des viandes aux hormones, mais ce ne sera pas affiché. Et je pense que comme au Japon, il est interdit de mettre... C'est pas faux. Il est interdit de on ne sait mettre, même plus si c'est du poulet. Au Japon, il est interdit de mettre qu'un produit est zéro becquerel, parce que sinon tu portes préjudice aux gens qui te vendent des produits radioactifs. Et donc après la signature TARTA, CETA, et eh bien quand on mettra sur un produit euh, sans hormones sur une viande, et eh bien un tribunal privé te condamnera parce que tu feras une concurrence déloyale aux gens qui, qui te vendront de la viande importée des États Unis ou du Canada contenant des hormones. Ouais. Donc en ce qui, qui concerne du... okay, continue. en ce qui concerne les convergences intergouvernementales franco-canadiennes au sujet des réformes de l'économie de marché minière. Voici ce que l'on peut lire sur le site usinenouvelle.com dans un de leurs articles publiés le 22 janvier 2019. Le Conseil économique, social et environnemental, le 16 CESE, -E, soutient la relance d'une activité miliaire en France. C'est l'un des actes de l'avis voté le 22 janvier en séance plénière et qui rassemblait 17 préconisations pour réduire la dépendance de la France aux métaux stratégiques. Donc pareil, je mettrai le lien. Voilà pourquoi les mobilisations des jeunesses autochtones contre le projet Montagne d'Or en Guyane et celles contre la réouverture de la mine de tungstène de Salo. Les autochtones arriégeois ne doivent pas faiblir, faire preuve d'une vigilance de tous les instants et d'une légitime défiance vis-à-vis -vis de tous les effets d'annonce, qu'ils soient gouvernementaux ou intergouvernementaux. Donc actuellement, vous entendez parler que, soi-disant, on aura abandonné le projet Montagne d'Or, mais comme le disait avec justesse euh, un, un certain... Euh, ah, comment est-ce qu'il s'appelait qui a été assassiné peu avant la première guerre mondiale, Jean Jaurès. Jean Jaurès disait quand on ne peut pas changer les choses, on, on change, change les mots. mots. Et donc effectivement, le projet Montagne d'Or, on pourra appeler euh, la mine verte. Hein, je trouve que c'est beau. Moi je conseille à Emmanuel Macron d'appeler ça la mine verte. Ça, ça va faire rigoler beaucoup de monde et puis ça permettra de redémarrer ça. Et pareil à, à Salo, les, il, faut, il faut mettre euh, euh, qu'on va pouvoir enfin avoir des métaux stratégiques. Par exemple, le tungsten, il sert à quoi Il sert à faire des points de TU. Uranium appauvri. C'est-à-dire que ce sont des obus ou des balles qui utilisent l'effet pyrogénique de l'uranium appauvri et qui dispersent dans l'environnement des nanoparticules d'uranium qui vont être pendant des milliards d'années un polluant certain pour tous les êtres vivants. Donc voilà les métaux stratégiques. Donc, je dis, restons extrêmement vigilants. Il ne faut pas que se réouvre cette mine de tungstène, parce que quand on mine le tungstène, comme dans beaucoup de mines, et eh bien on mine en même temps de l'amiante, et ce qui fait que ces poussières d'amiante, effectivement, le mineur équipé en respiration fermée comme un pompier avec ses bouteilles d'oxygène et son masque, s'il fait attention, il pourra peut-être passer à côté du mésothélium, mais la population... Autour Tout autour. Elle prend. Ces, ces, nan, ces poussières nanométriques d'amiante, eh bien, elles vont être respirées. Et, on le sait, les cancers et les mésothéliums qui vont être induits par l'amiante, ils peuvent parfois attendre plusieurs décennies, 50, 60 ou 80 ans avant de se déclarer. Voilà. Donc... Si, madame... C'est vrai qu'il y a un délai. Voilà, entre les exactement. Deux. Mais maintenant, ce que, ce que je tiens quand même à dire, c'est que les gens qui dénoncent tout ça, tu, tu le sais, tu étais avec moi, on, on était à la fête de lutte ouvrière pour aller voir notre amie Virginie du Pérou. Pour qui alertent non seulement sur le problème de l'amiante, mais aussi sur celui des pesticides, qui, qui tuent beaucoup de gens. Ouais, tu ne l'as peut-être pas dit, mais Marc, c'est moi, je suis derrière l'objectif voilà, voilà. justement pour le côté technique. Effectivement, ce que Roger vient de dire, c'est qu'on était ensemble le week-end dernier. Voilà, et moi je tiens à dire que tous ces gens qui luttent et qui font le travail qui devrait être le travail du ministère de la Santé ou du ministère du Travail, euh, ou, du ministère, euh, ou des ministères compétents et eh bien ces gens là ils sont aidés par cette pseudo-opposition et je vais vous expliquer pourquoi si madame Michèle Rivasi m'a fait virer l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus par l'intermédiaire du technocrate Yves Lenoir c'est parce que cela mettait en lumière ces nombreuses connivences carriéristes avec la criminelle gouvernance pro-nucléaire et bureaucratique de l'Union Européenne débloquer un budget de seulement quelques milliers d'euros pour financer des cures de pectine aux populations européennes contaminées de Biélorussie est au-delà de ses compétences. Par contre, Vinci et Bouygues font de jolis profits avec de beaux sarcophages ukrainiens. Merci Madame Michel Rivasi. Alors, on en bouffe des milliers d'euros à l'Union Européenne avec Yannick. Hein Bonne chance à vous vous avez vendu vos âmes. Alors faire la promotion de la prochaine irradiation volontaire et patriotique des populations européennes en prenant pour exemple la contamination durable des populations japonaises de mars 2011 est tout simplement abominable. Voilà, c'est abominable. Voilà, c'est tout ce que je pense. J'ai beaucoup de compassion pour euh, ma Madame Rivasi et pour Monsieur Jadot. Voilà, donc à ce niveau-là, il est très important de toujours de rendre à César ce qui revient à César. Et donc, lorsqu'un parti, un clan, une mafia, se félicite des résultats d'un vote, il affiche son mépris pour le respect des minorités et des majorités qui ont clairement refusé de participer aux mortelles mascarades électorales organisées par le système mascarades qui n'ont strictement rien à voir avec le pouvoir des peuples à s'autogérer, voire à s'autodéterminer Le fait accompli de la dernière mascarade électorale prétendument européenne ne suscite chez les authentiques résistants insubordonnés, non-violents et socialement actifs aucun choc ni aucun effroi. À Épinay-sur-Seine, ville où je suis né et où je réside, euh, contrairement à son maire, 7 460 suffrages se sont exprimés au sein d'un corps électoral de 25 292 inscrits, soit 29,49% de taux de participation. Parce que là, le ratio, il est énorme quand même. Dans le cadre d'un système authentiquement démocratique, cette élection constitutionnelle et légale devrait être purement et simplement. Annulé, car plus de la moitié du corps électoral n'a pas trouvé candidat à son vote. Localement, la mafia renaissante en marche européenne est arrivée en tête avec 5,53% du corps électoral, pas de quoi pavoiser. Au niveau national, le respect de la légalité constitutionnelle nous place dans une similaire impasse antidémocratique. Le vote blanc représente 2,34% des votants. Les guignols des oppositions électorales agréées par le système de la gouvernance intergouvernementale et privée de l'Union européenne claironnent un taux de participation nationale de 50,12%. Et le boycott, donc c'est le mais, delta Mais si on additionne les abstentions, les votes blancs, et les votes considérés comme nuls, alors le taux réel des suffrages exprimés en faveur des candidats collabos de la gouvernance de l'Union européenne tombe à 47,85% au niveau national. sagit du seuil des 50%. S'agit-il d'une franche victoire gauloise contre l'Empire romain germanique Les nationalistes rassemblés qui prétendent prendre le pouvoir avec 5 286 000... 938 voix sur un total de 47 345 328 électeurs inscrits ne représentent nationalement que 11,17% du corps électoral mais comme la population française majeure est évaluée par l'INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques au 1er janvier 2019 à 53 321 278 citoyens alors, le parti nationaliste Rassemblement National ne représente que 9,91% de la population française en âge légal de voter. Au deuxième tour des élections présidentielles de 2017, le parti nationaliste Rassemblement National avait obtenu 10 638 475 voix. Avec 5 286 938 voix obtenues le 26 mai 2019, ce sont 5 351 537 électeurs nationalistes qui ne veulent plus de la gouvernance antidémocratique et intergouvernementale de l'Union européenne, comme le référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005 l'avait décidé démocratiquement. Ce réjouissant collapse électoral est heureusement général. La mafia nationaliste Rassemblement National, présentée par les médias de masse écologique de marché comme le grand vainqueur de ce dernier jeu de dupes électoral, subit en réalité et en deux ans un effondrement, collapse, de 50,3% de son électorat nationaliste et xénophobe. Que ce soit l'Union européenne, le pays des droits de l'homme ou celui de la liberté d'entreprendre, le Royaume-Uni, hors zone euro, la Fédération de Russie unie ou la République totalitaire de Chine, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont des États-nations voyous et maîtres chanteurs thermonucléaires. Ces gouvernements mettent sciemment les peuples et les territoires auxquels ils appartiennent en danger sanitaire de mort, en imposant des situations de compétition sociale obligatoire, de concurrence économique forcée. Ces cinq voyous, avec droit de veto onusien, sur les vitales aspirations de toutes les autres populations terrestres, animales et végétales, nous maintiennent dans l'impasse planétaire d'une banqueroute écologique annoncée par une exploitation commerciale, militaire industrielle accélérée, permanente, intrinsèquement conflictuelle et totale. Et je pense aux populations qui depuis plus d'une décennie subissent un blocus à Gaza. Et là, je vais passer la parole à un ami qui est venu nous annoncer une manifestation extrêmement importante sur Paris. Merci. Euh, oui, bonsoir à toutes et à tous. Euh, voilà, euh, je participe euh, à cette soirée débat avec vous et, et euh, j'ai le plaisir de vous annoncer une manifestation euh, qui aura lieu le samedi 22 juin euh, à Paris euh, au départ de la place des fêtes à 14h. Euh, 22 juin, de... place des fêtes. Voilà, 22 juin, place des fêtes à 14h en direction de la place de la République pour la libération euh, d'un... Euh, d'un grand militant euh, révolutionnaire, je dirais, euh, anti-impérialiste, euh, anti-capitaliste, euh, anti parce qu'il euh, est en prison en France, il est détenu en France depuis 35 ans, et il s'appelle Georges Ibrahim Abdallah. Donc, si vous voulez, je pourrais dire deux mots euh, un peu pour présenter qui est Georges, qui est Georges George Ibrahim Abdallah eh bien, Georges Ibrahim Abdallah, c'est un militant euh, communiste arabe, libanais. Comme son nom l'indique, il s'appelle Georges parce qu'il est d'origine chrétienne. Ibrahim Abdallah, c'est son nom de famille, qui à la fois, Ibrahim, euh, c'est un peu du judaï euh, judaïsme, et Abdallah, c'est de l'islam. Euh, Donc, il a tout, euh, un peu tout, de tenir un peu de ses origines euh, arabo. Euh, Jédio-musulmane, euh, si vous voulez, jédio-chrétienne-musulmane. Euh, euh, lui, c'est un jeune instituteur qui est né en euh, euh, bon, 1953, je crois que c'est 1953 plutôt, si je, ma mémoire est bonne. Et, et c'est un jeune instituteur libanais, donc, qui est né dans le nord de, de, de, de, du Liban, dans euh, le, un peu ce qu'on appelle le fief ou le le, le la région des, des Maronites voilà, c'est les chrétiens maronites du Liban donc il est euh, chrétien d'origine c'est marx... vers la peine de la Bécasse voilà, exactement okay. Mar marxiste de, de formation et d'idéologie de, de, de, si vous voulez et qui a participé dès les années 60-70 euh, quand il a eu ses 18 ans je dirais il a participé à la résistance contre euh, l'invasion du Sud Liban par Israël euh, en 1878, 1978 pardon, où il a été blessé dans une bataille au sud Liban. Et euh, ensuite, euh, en 1982, comme vous le savez tous, euh, le Liban a été envahi de nouveau, certes au Beyrouth, la région de Beyrouth a été envahie de nouveau par euh, l'armée israélienne, avec le général euh, de triste mémoire qui est Charogne, le général Charol, donc il a occupé euh, le massacre de sabra et ben, de ouest, Exactement. Et c'est euh, pendant cette période-là qu'il y a eu le massacre de sabra et Chatila, un massacre organisé par les palangistes libanaises, c'est-à-dire les palanges libanaises, c'est des chrétiens d'extrême droite, hein, des pachos, qui ont été euh, appuyés ou solidaires aux, aux, aux, aux, avec l'armée israélienne, avec l'armée de Sharon. Et donc c'est sous la surveillance sous les, le, les ordres la complicité de, de l'armée israélienne ils ont massacré les phalanges euh, les, euh, libanaises pardon euh, pas, oui les libanaises ont massacré environ 2000 personnes dans deux nuits au mois de juin 82 dans deux, dans deux camps de, de réfugiés qui s'appellent Sabra et un autre Shatila qui sont, Donc, 25 ans. Euh, voilà, qui sont proches Lindon. Il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été massacrées cette nuit-là sous le regard euh, complaisant de l'armée israélienne. 35 ans Exactement. Non, un peu plus même. Un peu plus parce que c'était en 82. Il 37 ans. Voilà. Et donc, lui, Georges Ibrahim Abdallah, il est en prison depuis 35 ans. Voilà, je vais y venir. D'accord. Mais il est. Parce que tu as dit place des fêtes jusqu'à place de la République, mais tu n'as pas donné l'heure du rendez-vous. C'est 14h. 14h, samedi 14h, samedi 22 juin. Donc, Georges Ibrahim Abdallah, contrairement à ce que la propagande israélienne, sioniste, américaine et française occidentale euh, en général, euh, le présente comme un terroriste. Or, Georges Ibrahim Abdallah n'a jamais, jamais participé à un attentat terroriste contre des civils, contre des, euh, que ce soit en, au Liban, en France ou ailleurs. C'est un et simple opposant. C'est un, un résistant. Voilà. C'est un résistant, au même titre que Jean Moulin en France, Guy le groupe Manouchian que vous connaissez. Oui. Donc il a, il a pris les armes contre des hommes exact, armés. Exactement, voilà, contre, contre l'armée israélienne. Pas contre, qui a... contre des civils des armées. Exactement, contre l'armée voilà. israélienne qui avait envahi son pays, le Liban, et en solidarité avec les Palestiniens. Avec les Palestiniens, que je vous rappelle, euh, les membres de l'OLP étaient chassés en 70 euh, de Jordanie par le roi Abdallah, oui. et, euh, lors de Septembre Noir. Bien donc, sûr. Donc les, les, la résistance palestinienne s'est trouvée au Liban euh, dans, les, dans la secteur de Beyrouth. Et, on, voilà, et en 82, en 82, Israël a envahi de Beyrouth pour les faire des guerriers de, de là-bas. Voilà. Et oui, il, y il y a eu, a eu bateau. Euh... Exactement. Il y a eu euh, euh, euh, occidentale. Il y avait une armée française qui était là-bas et ils ont essayé de se perdre pour essayer de persuader l'OLP de quitter Beyrouth. Quitter le Liban, donc il aller ailleurs. Et, on, et les gens ont pu monter un peu comme des. Euh, comme de capitulation pour les amener à Tunis, oui, en 82. Et donc euh, c'était dans ce contexte-là, puis y a eu, là, il, y a eu il y a eu des résistants libanais, en plus de, de l'armée officielle, ou, de, ou de, de, des combattants de l'OLP, ou Syriens, ou autres, il y a eu des une organisation libanaise qui s'appelle les Parles, forces armées euh, révolutionnaires libanaises. Et euh, en, 80, en, en janvier euh, 82, il y a, la, les Parles, c'était une organisation de résistance libanaise, donc, avait décidé de frapper euh, les, les complices, les envahisseurs de, de Beyrouth, c'est-à-dire les Israéliens, et euh, les Américains qui les soutenaient. Et ils ont euh, liquidé un agent du Mossad à Paris, en France, et un agent de la CIA, de l'ambassade américaine, de l'attaque militaire américaine, à Paris, en janvier 82. Donc, euh, Georges Brahim Abdallah, lui, n'a été arrêté en France qu'en euh, juin, il me janvier ou juin euh, 84. Non, octobre, pardon, octobre 84. Il y a 30 ans. À, en octobre 1984, c'est-à-dire deux ans après le, le meurtre de ces fameux agents du Mossad et de Américain. Donc, euh, quand il l'a arrêté à Lyon, il était en possession d'un passeport délivré par les autorités algériennes, parce qu'à l'époque, pour les Libanais, c'était difficile de venir euh, en France, et là il y a un passeport, euh, une sorte de passeport de, de réfugiés, pas la qualité, ils lui ont donné, donc un, un, un passeport, délivré par les autorités algériennes. Et il était à Lyon il arrêt, quand ils l'ont arrêté. Et le seul motif pour lequel ils l'ont il arrêté, c'était pour euh, un usage de faux de passeport. Il je de t'arrêter oui. mais, mais en fin de compte, ce qu'il y a, c'est qu'il a été jugé en France. Voilà, attends, il a accompli sa peine. Voilà, je vais Je vais y venir. Donc, euh, lors de cette arrestation... Euh, et, il a été donc euh, condamné de 4 à 4 ans pour pro-usage de peau et Attali, Jacques Attali, le, le conseiller de, de, de, de, de François Mitterrand, avait déclaré ces textes qu'on peut trouver encore aujourd'hui il a dit, on, nous n'avons rien à reprocher à Georges Ibrahim Abdallah à part un faux usage de peau de passeport algérien voilà. et donc il a été condamné à 4 ans de prison et dans cette première, euh, cette première condamnation son avocat, c'était un agent des services secrets français. Donc il, a, il avait manipulé, il s'est fait passer pour un avocat, etc. Et, et ce, dans ce procès, il n'a pas été défendu correctement. Et en plus, il y a eu une sorte d'appel. Il est passé au, dans un deuxième procès, il est passé en 86 ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire euh, quelques temps après, par un il a été jugé par un tribunal militaire, enfin un tribunal spécial antiterroriste, eh, regardez bien la contradiction, parce que quand on, co on considère quelqu'un a commis un crime, on l'a jugé pour euh, complicité de meurtre, voilà exactement, complicité d'assassinat euh, contre les deux agents euh, américains et israéliens. Et en disant, euh, on va le faire, euh, c'était une sorte d'assise en fait, une cour d'assise, parce que pour un, euh, un crime de ce type là, ça devrait être la cour d'assise. Or c'était un, un tribunal spécial, spécial qu'il avait jugé et donc il l'avait condamné. Donc il n'a plus rien à foutre hein. en prison Attendez, j'arrive. La deuxième le, condamnation le, il a été condamné à une sorte de perpétuité. oui Avec une, une, une, une, une période... Une un peine possible, voilà, qu qui était de 15 ans à l'époque et donc en 99 depuis 99 il était libérable voilà. et il a engagé plusieurs procédures, procédures Procédure. de, de libération conditionnelle et euh, aucune avait abouti au départ et la dernière qui avait abouti c'était en 2013 où le juge d'application l'a déclaré comme libérable. Et comme il était libanais, donc étranger ne peut pas être libéré en France, il lui fallait un espèce de en fait autrement dit un, un, un, un, un arrêté d'expulsion oui. par le ministère de l'Intérieur, qui, qui en l'occurrence la... était Emmanuel Vance. Oui. Notre Emmanuel Valls qui était euh, le ministre de l'Intérieur à l'époque, il a refusé catégoriquement de, enfin, de, signer. de emmanuel Bals. Oui, oui euh, <rire> euh... ce qui a refusé donc de signer ce, ce, ce, cet arrêté d'expulsion sur injonction, sur insistance de Hillary Clinton, qui était ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et Israël parce qu'ils euh, se considèrent comme partie civile et que les, les, les deux... Ces, per ces personnes qui, qui, le, qui sont exact. en train de détruire l'environnement, qui sont avec le Brésil et, ouais. et la Fédération de Russie pour relancer le commerce, l'importation et l'exportation de l'amiante. Voilà. Et donc, moi j'invite tous voilà. les gens à 14h de le rejoindre samedi 22, voilà. le, le samedi 22 juin, place <coughs> des fêtes de la Paris. place des Fêtes à la place de la République à Paris, rendez-vous à 14h pour soutenir un prisonnier politique. Parce que nous, voilà. on est là tous les jeudis depuis octobre 2015 pour des prisonniers politiques. Voilà. Un prisonnier politique libérable depuis 1999 qui n'a rien à faire dans les geôles françaises. Merci. Et c'est le plus vieux prisonnier politique emprisonné en France. Voilà. Et pour ça, je te... Et je te remercie d'être passé parce que c'est important de placer dans notre émission Radar, qui est oui. une émission de libre parole... Les appels pour soutenir des gens qui sont abandonnés de tous. Exactement. Voilà. Et, et, et, je, et je, je mettrai une parenthèse aussi. Georges Ibrahim George Abdallah, comme je vous l'ai dit, il n'a jamais été terroriste, il n'a jamais été pour l'intégrisme ou pour l'islamisme ou pour le terrorisme. Il est laïque, il lutte pour une Ça, Palestine laïque, libre et démocratique. Il est pour une espèce de solidarité, une alliance avec les juifs, les arabes, avec les, les musulmans et les chrétiens. En Palestine, dans une Palestine débarrassée par l'idéologie sioniste. Et, et, et il est aussi, je, ça va peut-être étonner certains. débarrassé il, du il est, confessionnalisme. Voilà, il est pour le soutien au PKK, c'est-à-dire aux Kurdes, oui. pour la libération. De euh, Abdallah Ocalan, qui est ouais. en prison en Turquie Bien depuis sûr. aussi presque tout de la Bien sûr, et, euh... et il faut parler de tous les Turcs qui sont en grève de la faim, voilà. euh, de cette opposition des députés qui sont en prison, parce que c'est la même chose que les députés catalans en Espagne qu'on a mis en prison. Voilà, actuellement en Turquie, c'est la dictature, actuellement dans beaucoup de pays du monde, euh, les États-Unis, <coughs> la France, soutiennent des abominables dictatures. Là, c'est le salon du Bourget, on vend ouais. des rats à Al-Sisi, un type qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État et qui a une dictature sanguinaire en Égypte. Et c'est là-dessus dont je veux parler parce que notre thème, c'est l'écologie de marché. Mais voilà ce qu'on peut lire au sujet de l'abominable et criminelle exploitation des ressources fossiles de l'Arctique sur le site de l'Observatoire de l'Arctique. Fin mai 2016, le président Poutine inaugurait par vidéoconférence et en présence sur place d'Alexé Miller, le directeur général de Gazprom et d'Alexander Djukov, le directeur général de nest la branche pétrolière de Gazprom qui détient 95,68% du capital de Gazprom, un terminal pétrolier sur la péninsule de Yamal, Vorota Artiki, les portes de l'Arctique, ce terminal est capable de fonctionner toute l'année dans des conditions extrêmes. Un premier cargo était chargé de, de, de fonctionner. Un, alors, toute l'année dans les, Un premier cargo était chargé de pétrole du gisement de Novo-Poltovskoye, un des plus importants de la péninsule de Yamal. Pétrole, gaz et condensat. Exploité par Gazprom-Neft, le gisement étant situé à 700 km des tubes existants. Il a été décidé d'exporter le pétrole par voie maritime, une première dans l'histoire du secteur énergétique russe, le pétrole étant amené au Golfe de l'Ob par un éleudique d'une centaine de kilomètres. Le pétrole qui devra emprunter la route maritime du nord toute l'année est destiné au marché européen. Voilà l'économie de marché, voilà l'écologie de marché, les voilà nos verts européens. Ils sont ici. L'économie de marché européenne est-elle, dans ses conditions militaro-industrielles, l'avant-garde d'une nouvelle écologie politique, ni de droite, ni de gauche, mais stratégiquement libérale Quid du sort des enfants biélorusses Quid du réalisateur décidant ukrainien Oleg Sensov. Hein Quid de George Ibrahim Abdallah Quid du journaliste saoudien démembré vivant Jamal Khashoggi Quid du jeune opposant saoudien Amjad al Moyabid décapité, puis son corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en public Quid des populations yéménites sciemment affamées par une guerre d'épuration ethnique Quid des excellentes relations entre l'UE et les sanglants stabilisateurs du Soudan qui entretiennent aussi d'excellentes relations avec les grands argentiers du terrorisme international Quid de l'abominable salon du groupement des industriels de la mort aéronautique et spatiale qui se tient actuellement au Bourget Quid des livraisons d'armes françaises subventionnées à l'abominable dictature égyptienne Quid des accords de pêche entre l'Union européenne et le royaume confessionnel marocain qui permettent au prix Nobel de la paix 2012 de piller les ressources halieutiques du Sahara occidental au détriment des intérêts des populations autochtones Quid de la tour triangle 180 mètres de hauteur qui sortira de terre à Paris, porte de Versailles, dans le 15e arrondissement, grâce aux procédures simplifiées relatives à la loi dite olympique de mars 2018. Cela représente-t-il la victoire écologique de l'économie de marché sur tous les passéistes, les sociaux obsolètes, surtout les autochtones jaunes parisiens Je mettrai un lien. Quid de la complicité intéressée des industriels de l'Union Européenne dans la déforestation massive de l'Amazonie Merci les mangeurs verts de Bidoche Rouge. Il faut armer les cœurs avant d'armer les bras. C'est essentiel. Et ce sont les grands groupes médiatiques qui occupent ce nœud no stratégique no sphérique. On avait reçu euh, au moment du du massacre de Gaza, la représentante de boycott des investissements-sanctions et on s'était bien aperçu que les médias de masse voulaient présenter les centaines de victimes et les milliers de blessés, enfin quand je dis les victimes, les morts, et les milliers de blessés tirés par des snipers israéliens comme étant d'espèces de, de dangereux terroristes, eh bien on est exactement là, euh, dans, dans les manipulations criminelles de ces grands groupes médiatiques. Et c'est vrai que c'est un nœud stratégique, la communication. Si aujourd'hui nous faisons radar avec Marc et d'autres personnes, c'est parce que dans les années 90, j'avais fait partie de ceux qui avaient créé Télébocal, la première télévision euh, euh, pirate de France et de Navarre, parce que je sais, comme Karl Marx l'avait dit, l'on ne peut combattre un ennemi qu'avec ses propres armes et que les médias, la communication, le fait de porter justement un message qui va à l'encontre des propagandes de tous ces marchands de mort, c'est vraiment le nœud du problème. Donc les populations gaspilleuses des États-nations prédateurs, sont majoritairement les otages consuméristes et consentants des transnationales. Voilà, c'est nous, avec nos petits portables, nos petits micros, nos petits appareils photo. Mais on est otages, nous sommes des otages des transnationales. Les populations pillées des états-nations proies subissent majoritairement l'injustice et l'inhumain état de non-droit et de fait, imposé par les politiques intergouvernementales, institutionnelles, publiques et privées, inspirées par les cercles d'influence des lobbyistes transnationaux. Tout ce qui peut augmenter les clivages, attiser les conflits, est au bain spéculative, commerciale, terroriste. Et on le voit, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite, sont de notoriété publique les principaux financiers du terrorisme international. La sanguinaire gamelle nucléaire et militaro-industrielle de l'Union européenne est excellente et roborative pour tous les collabos, sans état d'âme, et tous les états-majors politiques, industriels, militaires, syndicaux, nationaux et internationaux. Les oppositions électorales n'ont jamais été des contre-pouvoirs. Elles ont toujours essentiellement accompagné et organisé l'impunité constitutionnelle légale de tous les violents accapareurs, de tous les criminels promoteurs de l'économie de marché, comme M. Yannick Jadot et Mme Michel Rivasi. Cette criminelle défense du libre-échange des services et des marchandises au nom des intérêts des esclaves salariés, pour prendre part aux juteux profit générés par le merveilleux chômage structurel, grâce à l'augmentation productive constante de la destruction des conditions naturelles de vie, mais aussi grâce à la réduction de la part salariale dans la répartition des butins écocides. Cette criminelle tâche mérite bien quelques milliers d'euros mensuels. Voilà pour tous les collabos de l'unique gouvernance privée de l'Union Européenne, celles et ceux qui comprennent tardivement cet abominable état de fait, le comprennent à leurs dépens car ils sont brutalement victimes du foudroyant et mortel syndrome de dépression républicaine, ça pardonne pas. Heureusement pour la Ve république française, pour son conseil constitutionnel, pour sa justice, et pour le financement public de toutes ces mafias politiques le décès du dernier grand prévenu conditionnera l'extinction de l'inaction publique mes hommages respectueux à la famille de monsieur Robert Boulin et donc on est là aujourd'hui dans une situation de ce que j'appelle la dictature constitutionnelle c'est à dire que on encadre constitutionnellement et légalement euh, des déprédations sociales et environnementales, mais les deux sont liés. On ne peut pas prétendre euh, défendre la nature euh, sans défendre les êtres humains. Et tous les discours des collapsologues qui désignent l'espèce humaine, L'espèce humaine, dans son ensemble, comme étant responsable de ce qui se produit aujourd'hui, sont d'abominables salopards qui travaillent pour les industriels. Parce qu'on l'a bien vu, et je l'ai dit au début de cette émission, non, non, non, ce ne sont pas les variations climatiques qui sont responsables des déprédations de l'économie de marché. Non, non, ce n'est pas vrai les hécatombes animales et végétales, les hécatombes liées aux fibres d'amiante. C'est pour ça que j'en ai parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pesticides, les fibres d'amiante et le nucléaire font à travers le monde des millions de morts. Et dans le cadre des fibres d'amiante, au lieu d'en arrêter définitivement le commerce, eh bien la fédération mafieuse de Russie, avec son dirigeant Vladimir Poutine, ont décidé, en collant carrément sur les balles d'amiante, le portrait de Trump, en lui rendant hommage, d'envoyer aux États-Unis de l'amiante. Et ils reprennent le commerce entre la Fédération mafieuse de Russie et la Fédération coloniale des États-Unis d'Amérique, qui est quand même, qui est quand même, de toute l'histoire de, de la planète, la seule nation qui s'est constituée en volant les terres des autochtones. On le voit en Israël, les Palestiniens, on les boots de leur terre, où ils vivent là depuis des milliers d'années. On veut nous faire croire que c'est complètement normal. Mais depuis plus de 500 ans, de la terre de feu jusqu'au-delà de l'Alaska, jusqu'au cercle arctique, eh bien, toutes les populations autochtones, de ce que les autochtones eux-mêmes appellent l'île de la tortue, ont été massacrées, déportées c'est L'ONU parle d'ethnocide, on ne parle même pas de génocide, on parle d'ethnocide, c'est purement scandaleux. Et donc, moi je dis, Européens, préparez-vous à... au, retour, au retour de ces populations européennes qui squattent ces terres qui ne leur appartiennent pas depuis maintenant 500 ans. Et donc il faut permettre le retour de ces populations. Moi, personnellement, j'accueillerai à bras ouverts euh, Trump et, et sa famille quand ils seront expulsés des terres qu'ils ont, qu ont volées. Roger, moi j'aurais besoin d'intervenir. Oui. Ouais, si tu veux bien dire... ouais, Donc en fait, moi, le, mon intervention, elle concerne euh, tous, les, euh, tous les employés, euh, quel que soit leur secteur d'activité, tous ceux qui travaillent derrière un. Euh, un PC. Je voudrais vous mettre en garde sur un programme qui est installé par défaut euh, par de nombreuses directions au sein du PC. Alors ce programme s'appelle NextSync, donc il s'écrit euh, comme ça, N-E-X-T-H-I-N-K. Euh, vous pouvez le trouver comment sur votre PC, en... En... donc sur un PC à base de Windows. Vous, vous, vous appuyez sur le bouton « Démarrer », vous cherchez « Exécuter » et vous lancez la, la commande suivante « Service » au pluriel.msc et, et vous vérifiez bien la présence de ce petit programme dans les services. Alors, qu'est-ce qui fait ce petit programme euh, en fait, il trace toutes vos, euh, toutes vos activités pendant votre journée de travail et notamment ce que vous faites sur Internet à travers les navigateurs. Donc, on est dans le monde de l'entreprise qui vous surveille à travers des badges, à travers des vidéos, à travers tout un tas de trucs et aussi votre activité derrière le PC sur Internet et intranet. Donc, vous vérifiez bien la présence de ce programme et là, vous savez pertinemment que si vous avez ce programme derrière votre PC, vous n'avez plus rien à faire sur internet, votre employeur sait très bien ce que vous faites avec votre PC. Voilà, c'était une simple mise en garde de ma part. C'est très très important ce que tu viens de dire parce que on, on a beaucoup de, de, de gens dont, euh, dont euh, le, le créateur de Wikileaks, des, des gens qu'on veut condamner à des centaines d'années de prison parce que ils ont simplement dénoncé le fait que euh, on était les otages d'une dictature euh, euh, informatisée euh, euh, qui nous qui nous exploite comme des choses, qui nous comme des choses, ainsi que les territoires auxquels nous appartenons. Et effectivement, ce flicage Pour moi, il s'attaque à notre pensée. Mais c'est pour ça qu'il y a think, il y a, il y a pensée dedans. Hein. C'est oui, oui. think différent. Il s'attaque à notre pensée. Qu'est-ce qu'on pense pendant qu'on est au travail non, derrière nos têtes Ils veulent ils avoir un pied dans nos têtes. Et c'est pour ça que les les médias, c'est ça. Les médias, c'est un pied dans votre tête. Et donc, faites bien attention. Venez écouter Radar. Appelez les gens à venir écouter les émissions Radar. Non pas pour la qualité de nos émissions, mais par ce qu'on y dit. Le Parce contenu. que ce qu'on y dit est sourcé. Moi, sous chaque émission, je remets les liens de tous les articles que j'ai cités. Et moi, je, je mettrais une capture écran pour expliquer justement euh, comment retrouver le, voilà. et le programme Estio. Et il faut réellement que... Nous Avec allons, des liens sur internet. Ça fera l'objet d'ailleurs de, de notre prochaine émission du, du 27 juin, qui sera la dernière avant la rentrée, vu qu'on fait toujours une pause en juillet-août. Elle va avoir pour thème justement tout ce flicage... Et surtout, Surveillance des masses. Et surtout les solutions qui nous sont apportées, notamment ces fameux maquillages que l'on peut se faire pour éviter la reconnaissance faciale. On va parler de tout ça le jeudi 27 juin 2019. et je suis heureux, les résistants ils sont là, euh, ils sont bien vivants, ils sont bien vivants. Coucou Georges Ibrahim Abdallah, euh, coucou Ali, coucou tous les prisonniers politiques de la Terre. Je, je salue aussi Léonard Pelletier qui est le plus vieux prisonnier politique du monde au pays de la liberté, aux États-Unis d'Amérique. Voilà, salut Léonard et franchement, il euh, n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour ce qu'on qu te fait, euh, mais. Tu es dans nos cœurs, on ne t'oublie pas et il faut que les gens sachent que la lutte non seulement est continue mais qu'elle va changer de nature, elle va s'amplifier parce que le, les comités insubordonnés, les comités de résistance insubordonnés vont se mettre en place. Effectivement ils seront underground, euh, on va préparer des choses aussi sur le Darknet et au niveau planétaire une opposition va se mettre en place qui est non violente et qui va être d'une efficacité parce qu'on va créer le sabotage interne de ce système. Une voilà. offensive. Une offensive, un sabotage interne non violent qui va, qui va démarrer dès 2020. Dès 2020, ça va être parti pour une, une véritable guerre de tranchées de tous les militants au niveau de la planète avec des traducteurs où on va tous pouvoir se retrouver dans des endroits non fliqués. Voilà, donc euh, bah, c'est un petit mot avant de dire pour rappeler aux gens. Voilà, je rappelle donc la manifestation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, un résistant libanais qui est en prison en France depuis 35 ans maintenant. Nous faisons cette, cette manifestation pour exiger sa libération et le retour dans son pays d'origine qui est le Liban. Le samedi 22 juin à 14h au départ de la, de la place des fêtes dans le 19e arrondissement en direction de la place de la République. Ouais. Voilà. Et je sais que ce week-end, lors de ce week-end Gilets jaunes, venez Voilà, et à partir de ce week-end, je pense euh, peut-être bah, C'est vrai que si on est à samedi à la manif, on ne pourra pas y aller Mais on ira peut-être dimanche ou même lundi Il y aura le salon de l'armement la, de la, de euh, au Bourget Oui, boycott, où On appelle, on appelle tous, les, tous les résistants, tous les boycott. pacifistes, tous les euh, anti-guerres, tous les anti-impérialistes à y aller aussi pour leur créer la honte. Tous les opposants et, et, et, égyptiens Voilà, et de leur créer la honte à, à, la du, à la gare du RER, donc de. de comment ça s'appelle et, et on appelle les gens à boycotter voilà. le salon du Bourget. Il faut pas oublier que le salon oui. du Bourget. Non. Le, le parc des expositions On, va, va, non, on pas dedans, on y va à l'entrée, à la gare, c'est si, si à, à, à 100 mètres de la gare, et on prend une haie là-bas toute la journée pour les entrées, ceux qui rentrent, ceux qui sortent, pour les UV, pour les. Quand dit des, des, des slogans anti-guerre et tout, en t... pour tous les résistants égyptiens il est important. Excusez-moi, je termine là-dessus un peu en rapport avec euh, notre ami, ami? Euh, nos, um, Ali qui est condamné à mort euh, au, pays des, euh, au pays des Bédouins de l'Arabie saoudite, l'Arabie sioniste. Celle, celle qui euh, à qui Macron vend des quantités d'armes inépuisables et qui sont déversées sur les populations yamanites où il y a 85 000 d'enfants. Qui, ont été, euh, qui sont morts ou qui oui. sont en train de mourir par malnutrition, par la famine, par le. Et des la villes classées par l'UNESCO au patrimoine et, mondial exactement. ont été détruites par euh, voilà. des bombardements et des, et, et, avec des canons Nexter de vendus et, par la France. Et donc, pour dire halte à ces marchands d'armes et d'avions euh, qui vont déverser cette populations là-bas, ben nous vous invitons à participer à la manif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah samedi 22 et à participer au. Euh, aux actions non violentes organisées par, en particulier par les, les désobéissants devant le salon de l'armement au Bourget. Merci beaucoup. Non, pardon, à Villepinte. Salut les zadistes, salut la ZAD du Gavard et à donc un jour sur Radar. Au, ouais. au revoir à tous. Donc, prochain rendez-vous le lendemain de la fête de la musique. Bon. Ne vous endormez pas. Vous avez oui. des choses à faire le samedi 22, 14h. La base. Fait. La place ah, la des Fêtes, fête. direction République. Merci beaucoup. À dans 15 jours. À dans 15 jours.